Bonjour à tous, dans ce nouveau chapitre, on va voir les transformations géométriques. Par exemple, là, vous croyez voir un stylo qui se déplace, alors qu'en fait, c'est une succession de translations et de rotations. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti Donc, Une transformation géométrique d'un point M le transforme en un point M'. On peut aussi utiliser A ou B ou autre. M' est l'image de M par cette transformation. Par exemple, la translation de A en B. B est l'image de A par cette translation. Isométrie. Définition. Une isométrie est une transformation qui conserve les longueurs. Par exemple, par exemple translation de AB en A' et B'. A' et B' est l'image de AB par cette translation. La distance n'a pas changé. Translation. La définition d'une translation. Une translation est un déplacement d'une forme géométrique. L'image par la translation est identique. Translation de AV en A' et B'. A' et B' est identique à AV. Maintenant, mettez sur pause et essayez de faire une translation. Translation. La méthode. La première... Premièrement, on trace des parallèles à partir des points de la forme géométrique et après on reporte la longueur sur les parallèles pour avoir les images. Par exemple, la translation de ABC en A', B' et C'. Mettez pause et essayez de refaire. Une rotation. La rotation d'une forme la fait tourner autour d'un point, le centre de rotation, selon un angle et un sens choisi. Par exemple, rotation de A en A autour du centre de rotation O selon un angle alpha. C Alors, la méthode de la rotation de A autour d'un O d'un angle alpha. Premièrement, on trace un, angle, un cercle de centre O qui pointe sur A. On, ensuite, on reporte l'angle alpha et on place l'image. mettez sur pause et essayez de reproduire. On vient de voir les transformations géométriques, les isométries, les translations et les rotations. Un grand merci à Fabien et Anaïta d'avoir fait ce cours. Prochaine vidéo sur les symétries. Et en attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.